Une fournée du mardi, c'est une vidéoscopie et une vidéo d'actualité. Cette fois-ci, c'est comme la lessive d'âche, c'est... tellement que c'est presque bleuté. Deux en un, je vous offre la vidéoscopie et vidéo d'actualité de l'affaire Papacito. Jean-Luc Mélenchon, vous avez été innombrables à me la réclamer. On l'a fait sur le pouce avec une préparation minimale et pour rentrer le plus vite possible dans le vif du sujet, elle ne contient même pas de publicité. C'est parti Bon alors, euh, l'original, j'aurais bien voulu la vidéoscoper, mais elle n'a pas tenu 24 heures. Hein. YouTube, manifestement, euh, ils ont les manettes plus ou moins réactives, hein, selon qui est moqué. Alors comme l'original n'est plus en ligne, eh bien je ne pourrais que vous la raconter. Mais alors comme je ne suis pas journaliste professionnel, je, je, je ne suis pas encarté, j'ai pas la carte, je risque de manquer de, de talent. Alors heureusement, il y a Libération pour nous la raconter. Hein. Donc niveau talent, ça déborde. C'est pas faux Et puis euh, on connaît leur, leur probité leur, euh, et leur intégrité. Alors comment tirer sur un gauchiste Le « Nauséabond » de Papacito. Alors moi j'adore la, la probité des articles qui commencent déjà par un titre erroné, hein. c'est-à-dire que le titre <rire> c'est, il y a mensonge déjà dès le titre. Hein. Le titre original était euh, « Les gauchistes résistent-t-ils au bal hein. ?» Au bal de qui bah, Il fallait le découvrir dans, dans la vidéo, n'était hein. pas du tout comment tirer sur un, sur un gauchiste. Mais en même temps j'ai eu droit exactement au même procédé avec mon histoire de femmes adressées. Euh, D'abord c'était pas moi qui le disais, en plus ça a été modifié et tordu et puis c'est devenu nauséabond. Donc moi quand l'IB sous-titre qu'un procédé ou qu'un propos est nauséabond déjà je sens qu'on va on va se marier. alors l'auteur et vidéaste d'extrême droite Papacito, euh, bon écoutez euh, à ma connaissance et aux dernières nouvelles il était marié qu'une congolaise je crois à moins que ça ait changé qu'il ait peut-être divorcé mais bon euh, c'est une version de l'extrême droite un peu, un peu un peu métisseuse quand même hein. vient de mettre en ligne une vidéo youtube où il tire au fusil de chasse sur un gauchiste ouvrez les guillemets autour de gauchistes une vidéo pseudo humoristique hein, donc libé en fait décerne les, les Césars et les oscars du rire hein, libé décide de ce qui est drôle et, et pas drôle. Pour maintenant une blague sur les noirs. Au lieu de laisser simplement les internautes en juger, avec des, des leviers d'engagement qu'on mmh. connaît sur les réseaux sociaux, non, non, libé vous dit si vous devez rire ou pas, là... Pchut, pchut. Tu, tu, ris pas. C'est, pas ton jour. Visionner plus de 100 000 fois en, 20, en moins de 24 heures. Bah, ben, moins de 24 heures, oui, tu m'étonnes à la sauter, oui. Il donne aussi des conseils pour se procurer des armes et faire la, ouvrez les guillemets, guerre en étant stylé. Alors, l'auteur est vidéaste d'extrême droite. Bon, ça, ça s'est répété. Alors, il doit être payé au mot, le journaliste, parce qu'il répète l'introduction dans le premier paragraphe. Très bien. Treillis sur le dos, béret noir sur la tête, arme en main, l'influenceur d'extrême droite. Il l'a, il l'a déjà dit. Hein. Je pense que là, on a bien compris dans quel case il avait été rangé, il avait déjà promis une nouvelle vidéo. Méga-fasciste, c'est chose faite. Alors, où et quand avait-il promis une vidéo méga-fasciste Ça m'a échappé, c'était peut-être sur Instagram, via une story, je crois que son compte Twitter. A sauté, donc ça peut pas être sur Twitter. Vu que c'est libé, je serais pas du tout étonné qu'il n'ait jamais promis une vidéo méga-fasciste, méga, méga fasciste, ou que ce soit du quatrième degré. Je n'en sais rien, je leur donne le bénéfice du doute. C'est des pros, ils doivent savoir ce qu'ils qu disent. montant déjà plus de 100 000 visions Tu l'as déjà dit, euh, vraiment... Euh... Niveau valeur ajoutée, ce quasi tutoriel qui aurait pu s'intituler « Comment abattre des gauchistes ?» Oui, alors, c'est passé d'altérer le titre... A aurait pu s'intituler, oui, très bien. Bon, bah, en fait, il s'intitule, donc pas, pas ce que tu dis. Réalisé avec un autre youtubeur d'extrême droite. Alors, ce qui est marrant, c'est que pour l'IB, en fait, à droite de Macron, tu es à l'extrême droite. Il hein. n'y a pas, pas d'alternative. Se résume à le voir tirer sur un mannequin représentant un militant de gauche. L'ayant vu, c'était pas un militant de gauche, c'était un militant d'extrême gauche et gauchiste. Hein. Ce qui n'est pas tout à fait la, la même chose. Papa, Papacito en profite pour distiller des conseils pour se procurer des armes légalement. Bah oui, donc si c'est légal, à la limite, euh, où est le problème c'est une assurance de vous faire respecter dans les moments où on mettra en doute vos, vos convictions. Après une présentation truffée d'insultes. Oui, en fait, si détailler le contenu objectif du cartable d'un gauchiste de base est une insulte, je... Euh, le Tampax, la TSP à 30 degrés, les petites barres vegan, le tabac à rouler, les abricots secs, le boule quinoa, il y a les espadrilles Yoga Magazine, Libération, le Parisienne. A leur décharge, je crois qu'effectivement il y en avait une ou deux. Non, faut être tout à fait sincère, il s'est un petit peu moqué de leur position sur la, G, sur la GPA PMA et de leur obsession pour Bob Marley. Donc effectivement, euh, ça a un peu en, envie de considérer que c'est des insultes. Ainsi que de moqueries virilistes, oui, et homophobes. Alors le viriliste, je l'ai entendu, je l'ai senti. Hein. L'homophobe, moi, je l'ai pas senti, à titre personnel. Vous me direz, si vous avez vu la vidéo de Papacito, à quel moment euh, c'était homophobe. Moi, je ne je m'en souviens pas. La première partie de la vidéo a consisté ainsi à tirer au fusil de chasse sur un mannequin censé représenter un de ces 10 000, je ne sais pas comment on prononce, soumis à l'islam conquérant, que seraient les militants progressistes. On pourrait aussi les appeler des islamo-gauchistes. Le but, c'est de savoir si Jean Gauchiste pourra survivre aux gens normaux qu'il insulte et qu'il méprise depuis des années. Non, alors moi, encore une fois, il est difficile de revenir à une vidéo qui a été supprimée. Enfin je pourrais mais euh, c'est la mienne du coup qui en subirait les, les répercussions donc je ne vais pas la réuploader même partiellement le but c'était de voir si le mannequin empaillé résistait aux balles des terroristes après si les gens normaux sont des terroristes il faut il faut qu'on m'explique des coups qui font sauter la tête du mannequin avec ce commentaire de papacito se prononcer en faveur de la GPA PMA lui sera désormais impossible bah factuellement c'est vrai c'est-à-dire que se prononcer sans sa tête faut faut être une poule quoi ce qui garantit à votre utopie d'avoir une chance de se réaliser un jour c'est du bon matos qu'on sait il dans la foulée en pointant son, son fusil. Oui, je me souviens de ce passage, c'est parfaitement exact. Hein. Bah, il, a, il emploie euh, pour le coup une méthode de négociation un peu outre-atlantiste. Hein. C'est-à-dire que c'est d'abord la force et puis ensuite on négocie quoi Se procurer de quoi se défendre, Renault, ancien militaire, campe l'expert. Bah Pourquoi il camperait Camper, c'est dépréciatif. Camper, ça veut dire qu'on singe, qu'on imite. Si c'est un ancien militaire, ça veut dire qu'il s'est tiré à l'arme à, à feu, j'imagine, présentant différentes armes faciles à se procurer légalement. Bah encore une fois, je répète, si c'est légal, donc il n'y a pas de problème. Il se charge surtout de rendre la vidéo cool, avec des conseils pour faire la guerre en étant stylé. Par exemple, en ornant son béret d'un insigne de la phalange espagnole. Si les deux hommes tentent de se couvrir en évoquant la chasse aux sangliers, Libération n'est pas avare de guillemets hein, dans, dans ce résumé. on faut toujours lire les sous-entendus, mais là, malheureusement, je ne parle pas le libé dans le texte couramment, donc je ne comprends pas leurs sous-entendus. Pourriez-vous me décoder les guillemets, s'il vous plaît, Libération, la prochaine fois Ils parlent dans le même temps, ouvertement, on dit en même temps, euh, ouvertement de guerre, et les sous-entendus autour des dix sangliers se font rapidement plus précis. Comme toute personne qui souhaite commettre des crimes de guerre sur sangliers, vous avez l'un couteau oui bah, écoutez alors moi j'ai suivi un petit peu l'actualité des sangliers qui n'est pas d'ailleurs sans lien avec celle de, du covid ou de la covid les nouvelles menaces virales en europe après celle hautement traumatisante et mortifère du, du covid hein, qui, ont, qui a tué on le rappelle 0,04% de la population les nouvelles menaces virales sont celles d'une maladie transmise par le sanglier il y a un documentaire très sérieux d'Arte sur le sujet on mettra des images en post-production une partie de l'Europe de l'Est est touchée par la peste porcine africaine qui décime les populations de sangliers. En Roumanie, l'épidémie a pris une ampleur nouvelle. Le virus mortel sévit désormais aussi dans les élevages porcins. 2400 cas ont déjà été recensés et près de 580 000 porcs ont dû être abattus à titre préventif afin d'éviter une pandémie. Et le moustique tigre On sait, on sait que la, le moustique tigre donc, peut transmettre donc, euh, les, les maladies qu'on appelle les arboviroses. Premièrement, donc, euh, le chigoumounia, deuxièmement, la dengue, et troisièmement, le zika. Et ces menaces, en fait, viennent d'un transport par bateau dans des conditions d'hygiène déplorables en venant de l'Afrique, qui a déchargé les cadavres d'animaux en Europe de l'Est, les a laissés pourrir au soleil. Ça a généré des bactéries, et donc les animaux sauvages s'en sont nourris, euh, un petit peu les charognards, etc. Et désormais, on a on craint un risque de contamination à l'homme via le sanglier, qui est en surnombre en fait. Il, il y a entre 1 et 2 millions de sangliers dans les forêts euh, françaises, euh, italiennes, euh, alpines. Donc sangliers et moustiques-tigres, il faut les igouiller, hein. ils sont en surnombre, ils se reproduisent comme des lapins, et euh, ils vont finir par avoir la peau de ceux qui les ont nourris. Hein. Je vous recommande de, de vous méfier de la prolifération en Occident, de sangliers et de moustiques-tigres, surtout ceux venus de l'autre côté de la Méditerranée, comme l'atteste le, le documentaire d'Arte. Euh, vidéaste à 16 heures, Papacito est surtout une des têtes de pont de ces nouveaux influenceurs de l'extrême droite. Oui, alors au cas où vous n'auriez pas compris qu'il est d'extrême droite, euh, Libé, Libé vous le rappelle à chaque paragraphe, hein, afin que surtout vous ne l'oubliez jamais. Hein. Et il fait de la politique sans en avoir l'air, euh, rôle qui lui permet désormais d'être invité dans des médias réac comme Sud Radio ou Valeurs Actuelles. Oui, alors, <rire> ce qui est... alors ça, c'est on va renvoyer désormais, quand Libé qualifie de réac, des médias qui ne sont pas eux. On va renvoyer à la jurisprudence Sonia Mabrouk, qui a renvoyé, elle, dans ses cordes, l'insupportable gnome là, de, de, de quotidien, Yann Barthès. Vous allez me répondre non, mais est-ce qu'il y a une, oui. une idéologie à, à, à, à ces news Une idéologie Ouais. Non, absolument pas. Pas, pas Il y en coup. a une à quotidien euh, pff, non, pas spécialement. Vous êtes sûr? Ouais, ouais. Bon, bah, alors, même chose à Sénie. Donc, en conclusion, il est, il est présenté comme une tête de pont de Ring qu'il vient de quitter. Euh, bon, tout en rappelant qu'il l'a quitté. Donc, je euh, comprend pas très bien. Euh, il a pas, ces journalistes, un petit peu comme moi, il a pas forcément le don de la conclusion. Bon, alors, sur la vidéo elle-même, sur les informations pratiques sur le port d'armes, bah, encore une fois, il y a rien à dire. Je pense que si c'était illégal et judiciairement répréhensible, eh bien, il y aurait lieu de l'attaquer. Mais j'imagine qu'il s'est couvert sur ce, sur ce plan. Alors, moi, à titre personnel, je ne suis pas forcément d'accord au risque de vous de vous surprendre, mais en même temps, ce ne sera pas la première fois ni la dernière. Je ne cherche pas à m'aligner sur des positions euh, réac euh, libérales de droite euh, souverainiste euh, systématiquement. Je sais qu'une grande majorité d'entre vous est favorable au port d'armes je ne le suis pas parce que tout simplement j'ai pas assez foi dans la capacité de mon prochain à gérer son stress. Tout le monde porte déjà une arme légale, ça s'appelle une voiture. J'avais déjà fait dans une vidéo sur les, les risques de l'automobile mal comprise, une analogie cinétique en calculant un demi de masse fois vitesse au carré, l'énergie générée par une balle de fusil par une bagnole, hein. une balle de fusil c'est environ 500 joules donc on va dire de, de 3-400 pour les petits pistolets à plomb, euh, ou peut-être encore un peu moins d'ailleurs, à 7 ou 800 ou 900 pour un gros magnum, eh ben euh, c'est ce que fait une voiture à différentes vitesses. Hein. C'est-à-dire qu'une petite auto, c'est euh, à 80 km heure par exemple, c'est l'équivalent d'une balle de fusil. Hein. Vous voulez tuer quelqu'un, voilà euh, en 5 ou 6 secondes, vous êtes à 80 et vous renversez qui vous voulez. Hein. c'est pas le problème. Hein. Or, le comportement des gens au volant lors d'incivilités récentes montre que les mêmes seraient prêts à tirer dans les conflits. La force de dissuasion résidait dans la capacité à se contenir. Je ne crois plus à la capacité de nos concitoyens à se contenir. On a d'innombrables preuves que désormais, à la road rage, à la crise de nerfs au volant, suit l'agression, le... On va tout de suite renverser l'autre. C'est arrivé deux fois cette semaine, une fois avec un cycliste sur une bande de droite qui a été klaxonné par deux voitures, qui a refusé de se décaler. Moi, je me serais décalé. Pourquoi Parce que mon instinct de survie l'emporte sur ma volonté d'avoir raison. Il ne s'est pas décalé, il est resté en plein centre. Ses suiveurs l'ont simplement renversé sciemment, et on mettra également un extrait des champs Élysées où une petite euh, joute verbale se mue en joute physique, où l'un des deux se plante devant le véhicule de l'autre, avec encore une fois le schéma mental de l'ancien monde, au sens « Que vas-tu faire Tu ne vas quand même pas oser me renverser », et l'autre le, le renverse, voilà. Donc, pour cette raison-là, et d'autres également, mais principalement pour celle-ci, je ne le répète, je n'approuve pas la recommandation de s'armer, je n'ai pas assez foi dans le système nerveux du terrien moyen en 2021 pour se contenir. Voilà, désolé Papacito si, si tu nous regardes, Enfin, j'ai le droit de pas être d'accord également. Alors sur le traitement, par contre, euh, média, média politique de l'affaire, bon, bah, j'ai l'impression que les jurisprudences, encore une fois, euh, sont un peu à géométrie variable. Moi, je me souviens de Marine Le Pen traitée troncs et menacée de viol par différents rappeurs, par différents opposants politiques, par différents animateurs de télévision. On trouvera par exemple un animateur homosexuel à petites lunettes qui se découvre sur le tard une vocation contestataire et progressiste maintenant qu'il a la bourse bien remplie hein, s'appelle Laurent Ruquier mais qui à l'époque ne se privait pas de traiter Marine Le Pen d'être rond, d'être relaxée en appel d'innombrables rappeurs l'a menacé de viol d'être également relaxé au titre que euh, c'est satirique c'est l'esprit Charlie et ça ne dépasse pas les limites admissibles de la liberté d'expression quant au billet sur la tête d'Éric Zemmour posé par le rappeur Youssoufa hein, duquel je me suis occupé je me suis occupé de son cas récemment bien dans le coin de l'écran, et bien pareil, la cour d'appel, ou je ne sais plus quel cours d'ailleurs, avait jugé que le rap c'est l'outrance, et que de plus, Eric Zemmour étant un personnage public, et bien il devait avoir nécessairement le cuir assez dur, assez épais. Que déduire du cuir de Mélenchon, c'est peut-être même un peu insultant, si Eric, avec ses 50, son mètre 62 et ses 53 kg tout mouillé, à le cuir suffisamment épais, euh, pourquoi le l'ogre du, du PS, enfin l'ex apparatchik du PS, ne, ne l'a-t-il pas Moi, je me sentirais un petit peu vexé si j'étais Mélenchon. On se rappelle également de la jurisprudence Charlie Hebdo avec le Coran est-il par balle, hein, on le montrera à, à, à l'écran, et euh, récemment de la jurisprudence France Inter qui voulait euh, faire goûter au fils de, no de notre seigneur les joies du plaisir anal. Du haut de la croix, pourquoi la voir clouée Pourquoi la voir pas enculée à une heure de grande écoute et, manifestement, cela n'avait pas forcément beaucoup alarmé Jean-Luc Mélenchon, dont les corollégionnaires bouffent du curé à longueur de journée. Alors bon, tout ça a sorti de la bonne vieille rhétorique gauchiste. Hein. Celui qui l'illustre le mieux, c'est celui qui l'a payé de sa vie, la rhétorique gauchiste, c'est Charbes. Avec le soi-disant danger représenté par l'extrême droite, hein. écoutons Charb quelques années avant de se faire assassiner. Et pour le rappeler une énième fois, on a eu en 20 ans 14 procès avec l'extrême droite catholique, on a eu un procès avec l'islam. Donc quel est le problème en France Est-ce que c'est l'islam ou l'extrême droite catholique En tout cas pour nous, euh, l'extrême droite catholique nous a coûté beaucoup plus cher que l'islam. Alors oui, le danger de l'extrême droite, euh, il est quand même à relativiser, hein, parce que quand, quand on essaie de se souvenir des attentats de l'extrême droite sur le territoire, bah, finalement, il n'y en a que deux qui viennent, qui viennent à l'esprit, alors c'est euh, Bouharam, je crois, s'appelait ce, ce maghrébin euh, tristement poussé à l'eau lors d'une manifestation, mais enfin c'était il y a 25 ans, donc, si je ne m'abuse, quelque chose comme ça, et plus récemment, un antifa hein, qui avait cru monter sur le ring contre des skinheads et puis qui avait pris deux baffes et qui était tombé. Oh. Taking on bon, bah, c'est très triste, hein, mais enfin, ça fait deux. Rappelons le nombre de morts d'attentats islamistes sur le, le territoire en 40 ans. Hein, plus de 300 sur ce Wikipédia. 300 contre 2. Hein, Brahim, si j'ai retrouvé son nom, Brahim Mubuara, mais Clément Mérite, C'est ce qu'on appelle le relativisme. Vous savez, le relativisme, c'est un petit peu comme l'insécurité réelle versus le sentiment d'insécurité. Là, par exemple, on pourrait dire que, ah la menace de, de jouer avec la tête d'un mannequin en plastique, on pourrait dire qu'on pourrait ressentir un sentiment d'insécurité, mais non, Jean-Luc, là, par contre, là, c'est pas du sentiment tout de suite, c'est son insécurité personnelle qui est, qui est mise en cause. Alors, écoutez, je sais pas si je voulais résumer de façon objective, mais avant de passer au cas Mélenchon et à la vidéoscopie de la réponse, ben, on va peut-être euh, appeler l'intéressé, je sais pas, voir ce qu'il en pense, peut-être essayer d'avoir une exclue de Papacito avant qu'il ne passe chez Hanouna ce soir, alors, attendez. Allô, allô. Oui, bonjour. Bon, bonjour madame. Bon, on entend de la musique africaine. C'est quoi cette merde Oui, bonjour madame. C'est, je m'appelle Stéphane Edouard. J'aurais souhaité m'entretenir avec Papacito, s'il vous plaît. Bah, vous, vous m'entendez, madame Les enfants qui hurlent. Oui, Papacito... Non, il est, il est pas là. Il est pas là, Papa. D'accord. Vous pourriez lui Bon, non, en fait, non. Laissez, je, vais faire un, je vais lui faire un message WhatsApp, laissez tomber, ça sera plus simple. M merci, madame. Je disais merci, ma... C'est difficile avec la musique africaine. Merci, madame. Voilà, au tu... revoir. Bon. Salut, Papacito, c'est Stéphane Edouard, et puis sa, sa communauté, sa chaîne YouTube. Bon, écoute, ça barde là autour de toi, on sait que tu passes chez Cyril euh, ce soir, on a envie d'avoir une exclue, explique-nous un petit peu... Euh... Qu'est-ce qu qui t'a pris là avec Merluche Est-ce que t'es au premier degré Est-ce que t'es au second euh, On a envie de on a envie de tout savoir et puis surtout on a envie d'en savoir un petit peu plus que qu'Anuna, qu tu vois, c'est ça. C'est la, la, la primauté au, à la confrérie des youtubeurs. Alors écoute, si arrives à nous répondre avant la fin de la fournée, je te diffuse carrément dans la vidéo. Voilà, comme ça, ça leur donnera un bon motif de rester jusqu'à jusqu la fin. Bon, ben bah, écoute, euh, courage, force à toi, et puis euh, je risque de te piquer aussi un petit peu, hein, je suis pas forcément 100% sur ta ligne, donc euh, ne t'affole pas, et euh, je te dis, c'est pas la peine de faire un live YouTube pour larmoyer ou pour chier dans ton coin, euh, si ça gratte, ça gratte, hein, c'est comme ça, ici on essaie d'être propre. Hein. Donc bon, alors il a n'a il pas répondu, là, euh, sa, sa, sa femme qui m'a dit qu'il était parti à la chasse, mais par contre, j'ai laissé un message, à mon avis, on aura une réponse avant la fin de la vidéo, donc je vous suggère de bien rester ju jusqu'au bout pour entendre le commentaire de l'intéressé. J'ai choisi ce moyen de m'adresser à vous parce que je n'en ai aucun autre pour lancer, avec l'ampleur que je voudrais qu'elle trouve, l'alerte... Ah oui, alors maintenant, un des principaux opposants, bon, opposants de papier au système, un apparat chic de la politique depuis 30 ans, nous explique que à l'instar d'un influenceur ou d'un you, youtubeur en plus récemment banni d'un des réseaux sociaux principaux, il n'aurait pas de caisse de résonance et qu'il serait entre guillemets assigné à résidence sur YouTube qu'il n'aurait que ce bras de levier là. Bon, je savais que tu allais, allais mentir Jean-Luc, je ne pensais pas que ça allait commencer à 10 secondes. Tu as évidemment une autre caisse de résonance que celle des influenceurs comme nous pour te faire entendre. Ne nous fais pas croire que tu ne serais pas reçu chez France Info, chez Cyril Hanouna, ou que tu n'as pas ton rond de serviette dans Libé ou dans Le Monde. Hein, C'est un peu gros ça quand même Jean-Luc. Avec l'ampleur que je voudrais qu'elle trouve, l'alerte que je veux lancer, après qu'un appel au meurtre ait été diffusé sur YouTube contre les électeurs insoumis, mon nom ayant été cité, et le mot communiste figurant sur l'image de départ. Il s'agit d'un site influent d'extrême droite et cette vidéo a déjà été vu. Oui, alors je suis désolé, je, je reste un homme, je ne peux m'empêcher d'avoir le regard qui glisse. C'est-à-dire que le spectre Mélenchon, il est blanc comme un linge, il a manqué de vitamine D, il faut qu'il fasse attention, il va choper le Covid. Je ne peux m'empêcher d'avoir le regard qui glisse sur cette jeune fille euh, masquée là à gauche, qui, qui a l'air ravissante. Dites-nous qui c'est un petit peu. là on... Je suis très curieux, là. très beaux cheveux, tu vois, euh, vers l'avant. Je lui mettais tous ses cheveux en avant. Comme ça, comme dit Luchini, hein, toujours pour être bien lourd. Ils sont lourds. Une belle peau allée, euh, le sourcil légèrement tombant, alors d'avoir un très bonnet, elle est charmante. On, est, on veut savoir, hein. dites-nous, euh, ça m'intéresse. Sur l'image de départ, il s'agit d'un site influent d'extrême droite et cette vidéo a déjà été vue 100 000 fois. Ouais. Alors là, moi je sens les cours de, de comédie. On se rappelle que Jean-Luc Mélenchon était un assez mauvais comédien à la base, il a dû prendre des cours de théâtre, on est passé du théâtre de boulevard de qui ça, moi, face à Marine Le Pen. Parce que vous, parce que, moi. parce que, mais oui bien sûr, vous êtes parti non, non, mais logique, Moi, je le dis, à vous On est passé désormais à un jeu d'acteur euh, du théâtre de boulevard de la rive droite au théâtre subventionné de la, de la rive gauche. Seul, trahi, électre, ballotté par la tempête, jour et nuit pleure son père, gémissante comme l'oiseau plaintif. Le parallèle est un petit peu édifiant. C'est un site qui a été recommandé comme étant celui d'un ami par le journaliste Éric Zemmour qu'Éric Zemmour vient-il faire là-dedans Il doit vraiment leur faire très très peur, Éric Zemmour, pour qu'ils lui tendent tous des, des croche-pattes à longueur de journée. On a récemment vidéoscopé la, le témoignage de sa soi-disant victime, euh, c'est-à-dire d'une femme qui l'aurait embrassée entre deux portes euh, il y a 20 ans et qui n'aurait ressenti son traumatisme qu'à la vue de sa photo récente sur les murs de sa ville qui est Aix en provence Et là, même maintenant, Mélenchon, euh, qui n'est pas avare d'un croche-pattes et d'une manigance, le mouille dans quelque chose dans lequel il n'est pour rien. Très bien, d'accord. Si quelqu'un avec qui je déjeune de temps en temps euh, se livre à des exactions, eh bien, j'en je, suis co-responsable. -co Très bien, ben réécrivons la loi en ce sens. Revenons à une loi tribale, si ce n'est toi, c'est ton frère. Pourquoi pas Oui, oui. revenons, revenons au, moyen, au Moyen Âge. Oui. Il appelle à cet instant au meurtre. Je vais vous en montrer un résumé en images pour vous éviter d'avoir à subir la pseudo-démonstration qui précède les actes odieux qui sont suggérés. Je vous mets en garde sur le fait que ces images Notez le trigger warning. sont à leur manière d'une extrême violence. Tu n'as pas pour but de nous protéger, tu as pour but de préempter notre opinion. Parce que si tu, si tu ne mets pas en garde les gens, ils vont se rendre compte que c'est une farce, que le mannequin est en plastique, et que c'est un pastiche et que ce sont des trublions. Et comme tu as peur du ridicule, tu cherches à pondérer notre jugement en ta faveur, au titre de nous prévenir. Tu es très roué, c'est de la fine politique, c'est de la fine média politique, mais ça ne prendra pas avec les, les chatons et moi. Laisse-nous nous faire notre propre avis, nous sommes des grands garçons. Et d'ailleurs, paradoxe, pourquoi YouTube qui censure la vidéo originale, en laisse-t-elle les extraits les plus saignants, entre guillemets, dans cette reprise Non, il faudrait également censurer la version de Mélenchon. Tous ceux qui se trouveraient dans la catégorie visée. Les victimes. Donc vous avez compris la, toujours la, la jurisprudence euh, néo-féministe. Un, trigger warning visant officiellement à vous protéger, mais en fait à vous influencer. Et deux, distinction de catégories immuables entre la catégorie de ceux qui exercent un pouvoir injustifié et coercitif et violent, et la catégorie de ceux qui en souffrent. Donc là, il se place dans la catégorie des, des opprimés. Cette vidéo pourrait, en se transposant dans le personnage qui est mis en scène, en subir psychologiquement toute la violence. Mais je crois indispensable de vous montrer de quoi il s'agit, de vous montrer la netteté est -ce est belle, de la violence gauche, qui est suggérée. On n'arrive même pas à regarder l'intérêt. Voyez ces images. Salut la commu. Aujourd'hui, on va tester si euh, le gauchisme est par balle. Vous savez qu'il y a 6% de personnes dans notre pays euh, qui votent pour le parti de jean luc Peut-être qu'ils seront démunis s'il euh, y a quelque chose de pas prévu qui se passe. Euh, y a, y a des chances. Hein. Y a des voilà, chances, dans les années prochaines. Et on va voir si le matériel de base du mec qui vote Jean-Luc Mélenchon va lui permettre en fait, euh, bah, de résister à la potentielle euh, attaque d'un terroriste sur notre territoire. C'est parti Donc on est bien d'accord que c'est l'attaque d'un terroriste sur notre, sur notre territoire. Hein. Je, je l'avais bien noté, hein. c'est ce que me, mes souvenirs me disaient. Il vaut mieux commencer à se préparer pour éviter euh, que ça finisse hein. oh, bah, sans tête Oh. après dire de la merde et se prononcer en faveur de la GPA-PMA, bah c'est plus possible. La tolérance, euh, c'est très très bien, il en faut dans le monde. Mais la tolérance, c'est toujours bien de pouvoir la faire appliquer avec un flingue en plus. Au cœur, au foie, à l'estomac. Qui que vous soyez, quelle que soit votre opinion politique à mon sujet ou à celui des insoumis, je suis certain qu'aucune, aucun, aucun d'entre vous n'approuve une telle mise en scène et que plutôt, comme nous, vous êtes soulevés de dégoût et des froids. Bah laisse nous penser ce qu'on veut à la limite. C'est quoi cette façon de préempter nos opinions sur tous ces totalitaires Tu nous préemptes notre opinion avant d'avoir commencé et au cas où ça nous aurait fait marrer, bon moi je j'œuvre discrètement à l'obtention de ma carte de journaliste donc j'essaie d'être neutre. Hein. Je sais que c'est leur principale qualité donc j'essaie de pas me marrer et tu m'expliques a posteriori en plus d'a priori ce que je dois ce que je dois en penser. Moi je t'ai entendu beaucoup plus véhément Jean-Luc, hein, euh, fort avec les faibles faibles avec les forts, je t'ai entendu te montrer beaucoup plus violent oralement à, à à un pauvre journaliste à qui tu demandais de, je cite, « fermer sa, sa petite bouche ». Non, non, non, c'est fini. Terminé. Tu fermes ta petite bouche. Je t'ai entendu également euh, te livrer à de multiples appels à l'insurrection. Hein. En 2017, ce ne sera pas une élection, ce sera une insurrection. Jusqu'au rendez-vous de la première étape de notre insurrection citoyenne. Telle est la première tâche que doit accomplir notre insurrection quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple. Dès lors qu'il n'y a plus de liberté, plus de souveraineté, l'insurrection citoyenne est un devoir sacré. Il y a un moment où il y a un devoir et un droit d'insurrection. Nous allons faire de cette élection une insurrection civique. Notre rassemblement commence « Une insurrection. Ceci est une manifestation politique. Une insurrection citoyenne. » Tu sais que tu as même fait peur par tes menaces à des députés LREM, on se souvient d'Aurore Berger. Ils, sous-entendu la France Insoumise, ont dit clairement qu'ils souhaitaient que la violence se poursuive. C'était dans le cadre des manifestations de Gilets jaunes. Qu'ils, toujours la France Insoumise, souhaitaient un climat insurrectionnel, qu'ils souhaitaient que nous tremblions, nous, élu de la République, dans notre chair, que nous ayons peur qu'il se félicitait des violences, toujours vous, France Insoumise, qu'on ne pouvait pas caractériser de violence le fait d'avoir balancé des pavés, je cite ou renverser des bagnoles. J'ai besoin que tu me hiérarchises un petit peu ce que tu considères comme atteinte à l'intégrité des gens, Jean-Luc, entre lancer des pavés sur des êtres humains, renverser ou brûler des voitures contenant peut-être d'autres êtres humains, et s'acharner sur un mannequin de bois, de plastique ou de polystyrène portant un t-shirt cuck. Tu vois Je... Il y a quelque chose dans la hiérarchie des, des violences que je m'explique pas. Et puis surtout, tu es d'autant plus ridicule à venir chouiner sur YouTube que la réalité, c'est que l'opposant contre qui tu vitupérais, que tu traitais à longueur de tes tribunes de prévaricateur et contre qui tu voulais lancer l'insurrection... Civique. Le soir où tu l'as croisé de façon impromptue sur le port de Marseille, devant les caméras de BFM TV, vous vous êtes fait des bisous, des tapes dans le dos, et, euh, vous avez entre guillemets vendu la mèche que tout ceci était une farce, que tout ceci était un théâtre, comme l'avait déjà expliqué Jospin à propos de l'antifascisme. Jean-Luc Mélenchon n'assume plus d'avoir traité Emmanuel Macron de xénophobe dans l'après-midi. Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on ait, Emmanuel Macron. Non, non. non. Ah, si, si, vous l'avez dit. Je l'ai dit. dit. Non, ça m'étonnerait. je. je... Vous ne pouvez pas le croire. Non, non, non, non. Je vous demande, autant que vous le pourrez, de le faire savoir, car c'est la meilleure protection dont nous puissions tous, puisque nous sommes visés indistinctement, bénéficier. Tu pas en train de nous demander de dénoncer là Jean-Luc Je nous place de signaler. sous la protection de votre opinion. C'est-à-dire Concrètement Je mets en garde, en discernant les choses, – Oui, j'entends pas beaucoup de discernement pour l'instant. – Contre la violence verbale. – Les mots tiennent lieu des qui vertus entoure, qui manquent. – Qui peut parfois conduire à nous désigner en permanence comme des cibles. – les cibles, elles reçoivent ou elles lancent Je les pavés et les voitures ?– Contre le fait que cette vidéo est parue en fin de journée dimanche, alors même que commençait à s'orchestrer une odieuse manipulation de mes propos à propos des attentats qui ont eu lieu, au cours des précédentes élections, Mais quand et il à propos desquelles, quand, quand il l'a tourné à cet instant, quand il l'a tourné sa vidéo, comme je l'ai fait, tu n'avais pas tenu ces propos dans le passé et il a, encore. Il y a un problème d'anachronisme là. Décembre dernier, renouveler l'expression de ma compassion pour les victimes et les familles des victimes. Bien sûr, c'est un tout autre registre sur le... Oui, alors pour ceux qui auraient raté l'ellipse, le, sa compassion, il l'a en fait témoigné sur France TV, je sais pas quoi, un faux machin, on le montrera en post-production, en tenant des propos qui, à n'importe qui d'autre, auraient rapporté l'adjectif complotiste, qui était que les votes étaient manipulés par des attentats terroristes musulmans, systématiquement, une à deux semaines avant les élections. Vous verrez que dans la dernière semaine, de la campagne présidentielle, ouais. nous aurons un grave incident. Ça a été Mera en 2012, ça a été l'attentat la dernière pas, semaine ça. sur les champs élysées Donc ouais. tout ça, c'est écrit d'avance. Hein, C'est-à-dire que l'État profond aurait le pouvoir de mettre des, des billets sur la tête des gens à dessein dans le but de se faire réélire. Ça, il y a encore peu, c'était une opinion complotiste patentée. Hein. Désormais, c'est en train de passer dans le langage commun. Et donc, pour se défaire de, ce, de cette polémique qui commençait à le coller comme le sparadrap du capitaine Haddock, il rebondit en s'attaquant sur une plateforme de divertissement, un youtubeur de divertissement. C'est une stratégie. Hein, il aura fallu demander à l'expert de la médiapolitique Olivier Duhamel, mais je crois que là il est un petit peu sorti du, du jeu. Est-il en prison d'ailleurs On ne sait pas. C'est une stratégie, Jean-Luc, je, je ne suis pas certain qu'elle soit payante. Moi, je t'aurais suggéré de ne pas t'abaisser à un communiqué de presse par youtubeur ou par influenceur qui t'attaque sur une plateforme de divertissement. Car c'est peut-être le premier à le faire frontalement, mais crois-moi, ça ne sera pas le dernier. Bon, après... Euh... Tu fais comme tu veux, je ne suis pas parmi tes conseillers. D'ailleurs, si je l'étais, je saurais comment s'appelle la charmante brune à ta droite. Cette question commence à me tarauder. Tu es sur un ensemble de positions depuis quelques temps qui sont très très peu payantes en matière de prévision de vote, Jean-Luc. Je te dis, méfie-toi, tu files un mauvais coton. Tous tes sondages sont à la baisse. On montrera en post-production. Il faut te réorienter, il faut te réinventer. Se situe cet appel au meurtre. Mais je crois que tous, nous devons faire l'effort de faire redescendre le niveau de violence verbale et en image qui règne dorénavant à l'initiative de groupes dont le danger n'est plus à signaler, alors même qu'il est souvent bien méconnu. Là, en fait, ce à quoi me fait penser Jean-Luc Mélenchon, vous savez, on a eu ou on a été, moi je ne l'étais pas, mais on a tous eu en petite section de maternelle ou d'école primaire des petits trublions comme ça, qui quand le prof s'absentait pour aller fumer une clope, parce qu'à notre époque c'était possible, ou pour aller draguer la prof d'à côté, ou qui, qui laissait la classe comme ça livrée à elle-même pour un exercice 5, 5, 5 ou 10 minutes, ça arrivait souvent, je me rappelle, on avait toujours un petit trublion qui faisait rire, qui constituait un petit clan, qui imitait le prof, qui s'en moquait, euh, qui, qui, comme ça, essayait un petit peu de soulever les, les trous. Et, et dès que le professeur revenait, euh, tout à coup, il euh, se confondait en excuses, il redevenait un petit peu euh, un, bah, ce qu'il était, c'est-à-dire un morveux de, de 5 ou 10 ans, et il ne le tenait pas tête. Aujourd'hui, ça ne serait plus vrai, évidemment, les, les enfants tiennent tête aux adultes. Mais à l'époque, on voyait vraiment cette, euh, cette schizophrénie entre l'absence du prof ou, la nature ayant horreur du vide, bah, une nouvelle tête se substituait à celle absente. Et puis tout à coup, quand le prof revenait, bon, mais il rentrait dans ses petits chaussons, il acceptait sa, sa, sa punition et euh, il ne nous adressait dans le meilleur des cas que du piqué comme ça, du coin, un petit regard euh, de, de connivence avec ses, avec ses troupes. Là, euh, Mélenchon, c'est vraiment fort avec les faibles, avec les forts. C'est la fouine de la classe. C'est une midinette hein, qui rebondit sur toutes les tendances comme une boule de flipper. Euh, sur les modes, avec son « tu hors de ma vue euh, » sur TikTok. « Tu hors de ma vue ». Sur les techno, avec euh, la mode de l'hologramme, là, euh, il s'était improvisé des talents d'ubiquité avec son hologramme, là avec sa, sa prestation technique. D'ailleurs, moi, mes séminaires, hein, pour ceux que ça intéresse, il n'y en a aucun en hologramme. Hein. Nous, on n'a pas cet orgueil ou cette prétention technique euh, stupide. Moi, c'est de l'audio, hein, c'est long et détaillé. Il y a du texte, il y a des fiches, mais c'est principalement de, de l'audio. Et puis bon, euh, franchement, je, Jean-Luc, tu es en train vraiment de me faire croire Qu'à la lumière de ce qui s'impose, pour faire cette réaction, tu avais juste envie de tester la fonction live de, de YouTube. Hein. C'est pas possible. Hein. Un article du journal Mediapart, paru le 23 mai dernier, signalait que six projets d'attentat attribués à l'ultra-droite. Avait été déjoué depuis le 2017. Alors, faut il faut qu'on m'explique parce qu'il n'y a pas de mort de l'ultra-droite en France depuis 25 ans, mais on nous explique que des projets d'attentats sont euh, régulièrement désamorcés et déjoués. Alors, si on arrive à déjouer les, les attentats de l'extrême droite, pourquoi n'arrive-t-on pas à déjouer les attentats qui ont fait 303 morts de la part de terroristes islamistes C'est un moment, soit le terroriste islamiste à un quotient intellectuel et des facultés d'organisation infiniment supérieures au mec d'extrême droite qui est un demeuré. Soit on ne met pas la même énergie à déjouer les uns des autres, mais à ce moment-là, c'est complotiste. Soit, euh, je ne sais pas, mais il y a quelque chose... Y a, dans ta démonstration, il y a tout un élément qui manque, Jean-Luc. Le Monde, deux jours auparavant, avait cité le service central du renseignement territorial pour indiquer la même chose en précisant qu'il s'agissait d'un noyau dur, de 1000 personnes entourées d'un halo, de 2000 sympathisants, tout aussi déséquilibrés. Alors, il faudra qu'on m'explique la théorie du halo. Je la connais en physique, je la connais en Formule 1. C'est le petit cadre de protection autour du pilote. Un dispositif de halo protège le cockpit. En titane et fibre de carbone, il pèse 7 kg mais peut supporter le poids d'un bus londonien. Mais là, c'est trop facile parce que comme il n'y a pas de mort avérée, hein, donc il y a un noyau de 1000, un halo de 2000, un anneau de 4000, une nappe de 8000, et si tu veux comme ça par extension infinie, j'arrive au pays entier. C'est-à-dire que finalement, tout le monde est menacé sauf les terroristes islamistes. Quant à moi, j'ai déjà fait l'objet d'innombrables menaces de mort, mais surtout... Une préparation mais qui n'a pas été menacé de mort, moi, même moi, je ne suis qui a plus personne. Heureusement, été déjoué. Oui, en... Et dont les auteurs, toujours la théorie de l'attentat déjoué. Ont pour finir été renvoyés en correctionnel par une ordonnance de mai dernier. La politique. Je ne sais pas si tu cherches à peut. mettre les pleureurs la de ton côté, mais je sens assez peu d'engagement en... dans ton auditoire, Jean-Luc. Jamais sortir. En parlant d'engagement, regardez bien, le ratio pousse vers le haut, pousse vers le bas, hein. c'est parlant quand même. Hein. Des formes particulières, qui bien sûr sont parfois celles de la polémique, avec des propos qui doivent être durs. Mais il ne peut être question que nous acceptions, dans ce pays, il ne peut être question que nous acceptions, ni maintenant, ni jamais, qu'on en vienne à la menace physique au terrorisme intellectuel qui précède toujours le terrorisme physique. Je ne peux ni ne veux vous cacher l'émotion qui m'étreint, ni celle de tous mes amis, ni celle de tous ceux qui, ayant vu ces images, ont immédiatement réagi pour me faire… Oui, alors si tu, si tu es entouré de gens qui sont angoissés à la vue d'un sketch qui est le pastiche parodique d'attentats réels, que vont devenir ces gens quand les choses vont se tendre et quand aura lieu le prochain attentat euh, Tu es entouré de gens peut-être un petit peu fragiles, un petit peu faibles, c'est pour ça que tu leur fais des trigger warning en, en, en permanence. Oh Ah, je crois, pardon Jean-Luc, je suis désolé mais euh, on a la réponse de, de Papacito comme si tu n'exclus avant même son passage chez Hanouna. Bon, et ben on va dire qu'on en a fini avec toi et on va écouter le, la parole de, de l'intéressé. Salut Stéphane, salut les chatons, euh, bon en premier lieu je voulais te dire que j'étais absolument euh, un, un fervent admirateur de ton travail, je le suis régulièrement, les vidéoscopies, les fournées du mardi, euh, je me régale, donc euh, ben, écoute un grand bonjour à toi, un grand bonjour aux chatons, alors écoute, ben, voilà, il, il se trouve que j'ai vexé le, le directeur de l'école, j'ai euh, fait un petit peu le ben bon, bah, après c'est mon, euh, mon rôle, je, je, je suis un satiriste, euh, que ce soit en livre ou en vidéo, mon but c'est de provoquer, donc euh, voilà, bah, écoute, cette fois-ci euh, ça a atteint son but, ça a été euh, repris par euh, la personne à qui c'était destiné, je pense pas que ce soit une bonne opération pour lui puisqu'il euh, il m'horizontalise avec lui, donc quelque part bah, il me promeut, quoi. il fait de moi le, le niafron euh, numéro un. Donc, euh, donc c'est une très bonne chose d'une part, et d'autre part, je pense que de toute façon, euh, euh, c'est une tempête dans un verre d'eau que la violence, euh, et, euh, la violence et la violence et les menaces ne sont pas du côté qu'a désigné Jean-Luc Mélenchon, et ça, c'est pas euh, une considération personnelle, c'est l'épreuve du réel qui nous le montre. Voilà. Donc. Je pense, que, je pense que le but recherché n'aboutira pas. Et écoute, pour le reste, je, je vais continuer à, à faire euh, ce que je sais faire, c'est-à-dire de la provocation. Euh, je note qu'il est permis euh, de faire des unes chez Charlie Hebdo pour, euh, pour, euh, voilà, pour, de, pour se demander si le, le Coran est par balle. Je note qu'il est permis de faire euh, sur, euh, sur Radio France euh, des chansons euh, expliquant que Jésus, il faudrait le sodomiser. Je note qu'on que, qu a l'autorisation de, de se foutre de la gueule du, du, du, du prophète. En revanche, il est interdit de se moquer, euh, et de, de, de, de, se moquer de la gauche et de tancer euh, Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est une très bonne nouvelle. Ce sont eux les censeurs, ce sont nous... Euh, les nouveaux, euh, les nouveaux euh, sulfureux, et c'est une très bonne chose puisque mai 68 est une révolution qui a, qui a, qui a, qui a, qui a triomphé parce qu'elle euh, qu représentait euh, voilà, la, la, le côté sulfureux contre le vieux monde. Aujourd'hui, le vieux monde, c'est la gauche et le nouveau monde, c'est nous. Voilà, merci Stéphane, merci beaucoup pour ce que tu fais. Puis écoute, soit euh, tout, euh, tout à fait impartial à mon égard, tu peux, euh, tu peux y aller. Je connais ta minutie, euh, donc euh, tu peux charger euh, les travers comme les points positifs. Je t'en prie, fais ton travail. Euh, je je, je, je m'en remets à ton expertise. À très bientôt et la bise au chaton encore une fois. Bah, merci, merci papa, hein, comme dit Tanguy Pasturo, un hein, papa cito une maman, maman cita. Hein, C'est le, le mariage pour tous. Bon, à la lumière, voilà, de ce, que, de ce qui précède, moi, j'ai réitère ma conclusion. J'ai vraiment l'impression que tout ce que voulait Mélenchon, c'était tester la fonction live de YouTube. Hein. Après avoir testé TikTok et les hologrammes, euh, il voulait tester la fonction live. À moins, enfin, je refuse de le croire, qu'il ait tenté une diversion suite à sa propre saillie complotiste sur France Télévisions. Mais pour croire cela, il faut vraiment avoir l'esprit très, très, très, très, très, très, très mal tourné. Voilà. Mais il y a une théorie derrière. Je que ce qu'il a dit hier, il l'a fait exprès. Ça fait partie de son de sa stratégie. Sa stratégie consiste à dire, il y a un ennemi et il y a un ami. Il y a deux camps. Et tant pis si on est de mauvaise foi. Bref, pour nous, merci d'avoir tourné une petite saillie sur le pouce et rapide, en dépit de la tempête que vous entendez sans doute dehors euh, sur l'affaire Papacito-Jean-Luc Mélenchon et ses premiers déroulements. Mettez le pouce, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et je vous incite, je vous enjoins, comme disent désormais les féministes, à poursuivre votre visite de la chaîne avec cette